Ok, donc c'est parti pour euh, une partie de présentation de Super Fantasy Brawl avec Kevin qui a pledgé. Voilà. Un, be un bel all -in. Voilà, un homme heureux. Un homme heureux. Euh, là, on va faire, on va faire le tos. Avant, euh, juste dire qu'on euh, s'est bolidé pour peindre les figurines et qu'on remercie euh, Nico Prime de nous avoir euh, euh, généreusement euh, offert. Euh, les figurines euh, du, de la boîte de start, hein, on ouais. va dire, la boîte qu'on va retrouver dans les magasins. Donc aujourd'hui, on est sur cette base-là, sur euh, la boîte qui contient les personnages qui seront, euh, qui ouais. seront commercialisés en magasin. On fait le test pour savoir qui joue le premier. Ah, tu t'applifies. Ouais. Épée. épée. Voilà, parce que la première fois, <rire> c'était épée aussi. Et donc, c'est épée et de ce côté-là, c'est H, H, donc c'est toi qui commences. Au niveau des conditions de victoire, on a euh, à avoir au moins euh, deux champions euh, sur euh, des, des, places. des cases pièges. Voilà. Et puis, en seconde, contrôler euh, la zone euh, bleue, voilà. décidément. La zone, comment elle s'appelle Man euh, Manipulation. Manipulation, ouais, elle, est, elle est appréciée. Décidément, elle sort, euh, elle sort souvent. Tu vas placer deux pièges, deux pièges. de mémoire. Voilà, Donc, en dessous oh. desquels il y, des, euh, y a des gros dégâts qui puent. Hein? Ça peut aller de immobiliser ou voilà. étourdi jusqu'à de 1 à 3 dégâts. Voilà, et euh, évidemment, j'ai pu en faire euh, l'expérience. Et je vais mettre deux euh, pions ici. Ensuite, on va euh, tirer nos cartes. Ah, 5 cartes. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Et on a la possibilité de faire un mulligan d'une carte, c'est ça euh, Non, de deux carte. Ok. Je vais donc, moi, de mon côté jouer Gwen, Tsugyao et euh, Dugrun, alors que Kevin... Je vais jouer Deryn, Goldar et Kilgore. Ok. Tu commences à te déployer, s'il te plaît. Allez, c'est parti. C'est toi qui commence. Ok. Bon, alors je vais utiliser la, la petite... Euh... Essence jaune pour faire les gars de la marine. C'est où les gars de la marine. Voilà. Donc, Goldar va pouvoir bouger de 2. Je vais avoir une pioche de 1. Et jusqu'à la fin du tour, les alliés de Goldar gagnent plus 1 en dégâts et plus 1 en mouvement jusqu'à la fin du tour. Ça va me permettre de... De charger. De charger un peu plus. Je vais faire voler de carreau donc avec Deryn, donc Deryn elle bouge de 3 grâce à Goldar mm -hmm. donc je vais faire 1, 2, 3 okay. elle va se prendre un piège, le, le piège. je prends le 3. risque 3, 3 2 de dégâts déjà, <rire> c'est pas mal déjà Deryn n'a que 7 il, points de vie nous les 3 euh, je vais mettre un autre piège parce qu'il faut toujours absolument qu'il faut oui repositionner 4, ouais, 4 ouais. pièges sur le terrain à tout moment et donc maintenant elle va pouvoir tirer de 2 à 3 en direct, ouais, donc euh, je pense que ça va aller là-dessus, euh, oui, mais tu es trop loin, malheureusement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Hein, tu donc, veux... on est d'accord, ça te ça t'emmène ici, hein. voilà. Du coup, n'est pas suffisant, exact. Et enfin, dernière, donc une petite bleue, est-ce que j'ai une ce petite... qui est quand même bon de savoir que tu sais pas compter jusqu'à 3, oui, euh, hein, c'est exact. Que là, j'ai complètement, non, mais euh... c'est cool, moi, ouais, ça me va, <rire> j'ai. Après on ne parlera pas de la partie d'avant. Hein. <rire> voilà, là un petit moment d'échauffement. Et euh, tac, tac, tac, tac. Et je vais. Et eh ben, je vais faire un peu mon essence bleue. Je vais faire un plan 1. Ouais. Avec un petit mouvement de 1. Sympathique Très bien, à moi. Alors moi, je vais jouer bon puissant euh, pour ma gemme jaune. Qui me permet de faire un saut 3. Donc je passe par-dessus le piège, on est bien d'accord. oui hein un Donc saut. je fais 1, 2 et 3, je me retrouve ici. Et la, personnage qui est, la personne qui est juste en face de moi, en l'occurrence la petite Irine, euh, je vais la pousser de 1 avec un dégât. Donc un de dégât déjà, est-ce que... J'ai poussé 1, après mon mouvement. Donc, euh, donc là tu as fait de saut 3, alors voilà. est-ce que je vais... Est-ce que je vais, je vais, je vais... Non, je ne vais rien faire. Donc, elle se prend un de dégâts. Et donc, poussée de 1. Voilà, donc, elle est poussée. Ensuite, avec mon bleu, je vais faire une téléportation de 4. 1, 2, 3. Je vais venir ici. D'accord Et ensuite, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Ah oh, super cool. Je vais faire avec le rouge éclair de jade que tu commences à bien connaître eh oui. euh, et euh, qui va euh, me permettre d'infliger jusqu'à la moitié euh, jusqu'à ce que tu sois mal en point. Alors attends, si je me pose la question de savoir si je vais bouger avant euh, et en l'occurrence euh, un peu quitter euh, la zone pour pouvoir toucher deux personnages en même temps puisque j'ai un arc en oui. fait et que bon la zone de contrôle de manipulation euh, moi, j'en ai plus que toi, mais est-ce que ce sera toujours le cas au tour suivant Je ne sais pas. Donc, je pense que j'ai meilleur temps de jouer la carte éclair de jade, d'optimiser la carte éclair de jade tout de suite. Parce uh -huh. que tout à l'heure, tu vas vouloir me sortir de cette zone et je ne pense pas que je pourrais la négocier euh, au prochain tour. Donc, je vais jouer plus intelligent en usant un petit peu tes personnages. et notamment un personnage faible qui est, euh, qui est ton arbalé. Trienne, ou je ne sais pas comment on est oh féminin. Être hier, ouais. Et trière, Donc je vais me déplacer, je vais utiliser la valeur de déplacement de ma carte de 2 pour me venir me positionner ici. Voilà. Et ta zone de. Et du coup, j'ai une zone effectivement qui va prendre tes deux personnages et leur infliger des dégâts imparables. Donc les boucliers ne passent pas à, chaque, à chacun d'entre eux jusqu'à ce qu'ils soient mal en point, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça les mène à la moitié de leur voilà. point de vie. Je trouve que c'est pas mal. Bien, bien, Donc là, c'est la fin du tour. Fin du tour. Donc, on met notre main euh, en défausse. On déplace les objectifs. Donc maintenant, contrôler la zone de manipulation vaut deux victoires. Ouais. Avoir euh, euh, au moins deux champions sur euh, des casse-pièges coûte une victoire. Et la prochaine condition qui apparaît, c'est contrôler la zone de déploiement ennemie. pas forcément évident, ça, Alors, alors ça dépend, parce qu'il y a des personnages, notamment comme euh, euh, Gwen, qui se déplace quand même pas mal avec son saut 4. Donc, elle a quand même la possibilité d'avoir euh, une certaine célérité, vélocité, vélocité. pour euh, les utiliser tous. Euh, mais c'est vrai que peut-être que la boîte de base, elle n'est pas vraiment euh, orientée vers ce genre d'objectif. OK, donc je vais faire l'essence bleue Allez, pour Kilgore, donc j'avance de 2 et après je vais pouvoir faire un, un allié adjacent à Kilgore qui peut effectuer un saut 3 et grâce à ça, Derine va pouvoir sauter au dessus du joli tigre et de se mettre dans la zone de contrôle bleue ça c'était ma première mais la deuxième, je vais faire un point de dégâts automatique dans euh, sur Gwen, voilà, imparable. C'est euh... quelle carte qui fait ça? C'est non, c'est pas une carte, c'est une des quatre. Euh... Ah, oui, infliger un point imparable à un ennemi adjacent. Voilà, donc elle n'est pas dire... adjacente si, elle a... ah, à lui, ah, ouais. d'accord. Ok, voilà. Et je vais faire aussi un soin de 1 donc j'enlève un point de ouais, dégâts bien joué à Kilgore. Ok. C'était un tour. De merde. Euh, ouais, ben bah, il faut faire avec des fois le. C'est ça. Vu que j'ai pas de personnage avec plan, malheureusement des fois on est obligé de subir ce qu'on a chopé en, en main. Quoi. donc là... Alors moi je vais faire frappe au sol avec une dur. Et euh, ma, gemme, euh, ma gemme jaune, ça va me permettre de me déplacer de deux. Donc un et deux, me positionner euh, face à euh, la euh, jolie euh, demoiselle. La voilà. Euh, je vais lui infliger euh, deux de dégâts. Et je vais faire... Je me regarde avec un sourire. Et je vais faire une, une carte de, de contre. Ça s'appelle Intimidation. Deux. Tu récupères tes gemmes Oui, à la fin de ton tour. À la fin de ton tour. Par contre, au prochain tour, eh bien, vu que je là je vais utiliser la gemme rouge, tu pourras pas servir. Je pourrai pas l'utiliser. D'accord, okay. Donc c'est un pari que je fais pour le, mm -hmm, le mm -hmm. tour prochain. Alors c'est quoi du coup Donc intimidation déjà, ça va me faire plus ça en défense. Mm -hmm. Donc de 2, ça passe plus que 1 de dégâts. Ouais. Et après, j'ai Tu me fais peur. Je te fais peur. Donc tu subis peur 2. Ouais. Donc peur, il va falloir que tu recules. Si une action ou une réaction provoque la peur, le champion qui subit l'effet de peur doit effectuer une course X dans la direction de son choix. Mais il doit s'éloigner de la source de la peur. D'accord, de 2 On va dire 1-2. Voilà, en ligne droite, je ne peux pas faire 1 et 2. On est bien d'accord, là cette fois c'est ligne droite. D'accord. Euh, « Attention, moi les alliés de Dungur gagnent plus 2 contre la cible jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai plus 2 contre euh, ce personnage jusqu'à euh, la fin du tour. Alors, avant de faire cette connerie-là, ce que je vais faire. On a dit que doubler, c'était j'attaquais deux fois, c'est ça Voilà. Donc, je vais faire double frappe avec euh, notre ami Xiao. D'accord Et euh, notre ami euh, notre ami Xiao, euh, qui est juste ici, il va, il va la taper, elle. Il va lui faire deux de dégâts. Et bien, bah, elle va se prendre les deux dégâts. Et donc, elle va mourir. Donc, elle va être KO. Voilà. Et comme j'ai doublé, je dois pouvoir infliger deux dégâts. Bah, c'est toujours la même cible. C'est toujours la même cible. Donc euh, tu. D'accord, ok. Donc ça, c'est dommage. Mais maintenant, tu le retournes. Il est exalté. Mais maintenant, je le retourne et il est exalté. Et je gagne ma petite coupe Ta première, de euh, victoire. Le premier point de victoire. Très bien. Et euh, Xero, quand il est exalté, les ennemis adjacents subissent moins un en bouclier. Donc autant dire que... Ah. Et voilà, Goldar les et Gildin sont là. On est d'accord. Plus de défense. Et je vais. Alors pour ça, j'ai utilisé ma gemme rouge. Je vais faire un plan. Et du coup, j'ai droit à un mouvement. On ouais. est bien d'accord. Je vais avancer Papy. Voilà. Il avance le Papy. Du coup, on défausse tout ça. Voilà. voilà. Tu tes... On retourne les jetons. Ici, ça se déplace d'un cran. Et on dévoile un nouvel objectif ouais. qui est avoir un champion dans chaque zone de, de déploiement. déploiement. C'est chaud aussi, ça. Ouais. Donc là, là du contrôle de déploiement, de zone de déploiement et avoir un champion à chaque zone. Mmh. Alors, je retire 5 cartes. Alors, quand je fais une poussée, tu peux parculer. reculer. Tu, je me prends x point de dégâts égale à la poussée et le gars qui t'empêche de reculer non lui se prend rien d'accord c'est toujours la figurine qui subit qui doit se déplacer mais elle déplace pas les autres ok bon tu vas sans doute gagner mais tu la ramènes moins euh, <rire> non c'est un peu mal barré c'est un peu long j'essaye de faire le truc le mieux possible je vais je vais je vais cuter les moments où je réfléchis ouais, ouais. mais je vais laisser ceux où toi tu réfléchis comme et moi, ça on, ça donnera l'impression que tu as que eu plus de mal que moi <rire> Si, on va sauver oui. la situation. Allez, je vais utiliser ma, ma, mon essence jaune. Ouais. J'avais beaucoup de choix. Euh, pour faire pillage. Donc pillage, c'est je... Goldar peut bouger de 2 Je le fais pas bouger de deux. Par contre, il va mettre deux points de dégâts sur... La Conzess. Voilà. Et pour chaque point de dégâts que je vais lui mettre, je vais pouvoir faire piocher un. Donc tu lui mets tout. Donc ça me permet de... Piocher deux cartes et de, et de carte. serrer du cul qui est du bleu. Est-ce que là du bleu Mais oui, mais c'est beau, ça. Et je vais faire la gemme bleue. Je vais faire track. Donc, ça me permet de On remettre en en deux. la brave euh, d'Erin. Donc, mm -hmm. pour un point de mouvement, point, je, euh, je me mets ici. Et pour un autre point, je vais me mettre ici. D'accord. Maintenant, elle a pioche 2 Donc, je repioche 2 elle va avoir plan 1. donc Je vais pouvoir remettre une carte sur mon paquet. Et vous pouvez regarder un jeton piège en jeu, puis le placer sur n'importe quelle casse piège libre. Ah, et je crois que je suis sur une case piège... Ah non, libre Libre. D'accord. Ouais. Donc, euh, sans oui. personnage. Voilà. En okay. général, euh, voilà, c'est toujours... Euh, toujours que ça soit libre. Donc, c'est à toi. Ok. Donc Est-ce que toi, tu as un des challenges possibles Alors... Il euh, y a contrôler la zone de manipulation, ce n'est pas le cas, parce que je la partage. Voilà, avoir va. au moins, au moins euh, deux champions dans une, euh, sur, euh, sur des casse-pièges, ce n'est pas le non. cas. Tu en, en as un en pour l'instant. Euh, contrôler euh, la zone de déploiement ennemie, non, et avoir un champion dans chaque zone de déploiement, ce n'est pas le cas non, non plus. plus. Je vais euh, utiliser mon gemme jaune pour euh, jouer la concentration qui va me permettre de gagner plus un euh, en dégâts et plus un en mouvement jusqu'à la fin du tour pour tous mes champions. Euh, J'ai la possibilité de déplacer un personnage de 1, en l'occurrence. Euh, là, c'est... Il y a un mouvement 1, c'est lui. Voilà. Ah, parce que c'est sacré, c'est lui, voilà. d'accord. Donc je vais le faire, pardon, se déplacer juste ici. Je vais faire défi avec le bleu. Je vais me déplacer de 1. Mm -hmm. et je vais te faire attraction. Je vais faire embuscade. Déjà, ça va rajouter un point de défense. Mm -hmm. Donc, mon, kill, mon gold arc a 1, plus 1, 2, il, je ne me prends il pas. Il ne touche rien, ok. Maintenant, après l'attaque, donc, placer Deryn sur une case adjacente à celle de l'attaquant. Okay. Bim. D'accord. Là, maintenant, tu peux faire attraction 1. Mm -hmm. Donc, effectivement... Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas se donc, déplacer, il se donc un il se prend 1. D'accord. Eh bien tu vas choper la, la zone bleue. Quel enculé voilà. celui-là, je te jure. Je, je prends des dégâts, mais j'assure. En fait. Alors le trait de flamme euh, touche à 3-5, mais il faut qu'il y ait une vue dégagée. Euh, si c'est une flèche directe, oui. Mmh. D'accord. Bon, et eh ben je suis obligé de faire boule de feu. Ce qui est pas mal non plus. Euh, sur euh, sur Kilgore. 3, ouais. D'accord, donc tu vas te prendre 3 euh, dégâts. 4 euh, euh, euh, dégâts, parce ah, que oui. j'ai plus 1 avec concentration. Ah, donc, euh, Goldar serait quand même pris 1 point de dégâts, là, grâce à ton attraction. Ah parce oui, en fait, pas. Oui. À... exact. Oui, parce que mmh. tout le monde, a, tout le monde a, a ça. Donc, lui, il se prend... 4 Donc, il va se prendre 3 d'un coup, parce voilà. qu'il a 1 d'armure. Et euh, infliger 2 dégâts euh, imparables à chaque champion adjacent à la cible. Il n'y en a pas. Ouf alors, on a libéré une nouvelle carte, non euh, Ça oui, y est, mais... je... tu l'as fait ou pas Non non non j'ai le. Non. Alors c'est contrôler la zone création, qui est donc la zone euh, jaune. Et moi quand même, vu que c'est mon début de tour, contrôler la zone de manipulation. Et ben oui. C'est le cas. C'est le donc, cas. J'en ai deux et tu en as la carte. Donc après de. Alors j'ai de la chance parce que comme elle est à. Elle, venait... elle allait juste sortir, elle ne te rapporte que un. un. Mais euh, si tu l'avais gagné un tour avant, elle t'a rapporté 2, c'était pas intéressant pour moi. Je vais faire la gemme rouge, mais pas pour mettre des dégâts. Alors, tu as déjà consommé ta gemme jaune, jaune hein, ouais. puisque tu t'es défendu tout à l'heure. Donc Je vais utiliser l'essence rouge, mais pas pour mettre un point de dégâts automatique, mais pour faire un déplacement de 2. D'accord. Ok. Goldar, il se déplace. Et après... Euh, non, qu'est-ce que je fais non, c'était pas avec la rouge, c'était avec la bleue. Voilà. Et maintenant avec la rouge, je vais faire voler de carreau avec Dérine. Donc Dérine, elle va déjà se déplacer de 2. Elle va se mettre sur une case piège parce que elle Dérine, elle est plus forte en général ses cartes quand elle est dans des cases pièges. Donc ça va lui permettre de faire une attaque à portée 2 de à 3 en direct. Donc je vais attaquer euh, Évidemment. Gwen, well, donc si cette attaque, euh, cette attaque gagne plus 1 en dégâts, si Derin se trouve sur une case piège. C'est le cas. Donc je fais 3 points de dégage. Mm -hmm. Est-ce que tu as de la défense pour Gwen Alors, j'ai bouclier arcanique. Ok. Plus okay. 1. Et si l'attaquant n'est pas adjacent à la cible, cette carte accorde plus 2 à la place. Donc, ok, donc tu passes en fait à 2, donc tu ne te prends qu'un seul point de dégâts. Qu'un seul point de dégâts. Est D'accord. Est-ce que j'ai le droit d'en jouer une autre Non. Non, c'est une fois par attaque. Ok. Et après attaque, donc, vu que Deryn est toujours sur une casse-piège, tu as poussé 2. Ok. Donc, je te pousse de 2. Par là-bas. Voilà. Je ne peux pas. Donc, tu prends 2 points de dégâts encore. vache, ça. Ça me fait 6. Je suis knockdown. Donc, je vais gagner un autre point et des rings passe en exalté. exalté, Ce qui fait que, tant qu'elle est sur une casse-piège, ce qui est le cas pour l'instant, elle gagne plus 2 en défense. D'accord. Je vais jouer un jeton euh, rouge pour me déplacer avec elle de 2. Voilà. D'accord. Donc, je me déploie. Donc, 1, 2. D'accord. Ensuite, peut, tu peux mettre sa carte de réponse dans ton... Ça, dans, dans ma défausse, ok. Ensuite, je vais jouer une téléportation. Oh là là, elle se déplace vite, elle. Saut 4. 1, 2, 3, 4. On va venir ici. Voilà. Et ce sera la fin de mon tour. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait de me mettre là. Euh, si j'ai un conseil... Euh, je ouais, vais des fois, plutôt euh, me mettre ici, ouais, parce ici, que et... si tu me fais un coup de grappin, euh, je vais peut-être plutôt venir dommage me, dommage. Me, mettre, euh, me mettre là. Alors on a euh, sorti comme nouvelle euh, condition de victoire, contrôler la euh, zone destruction, qui est la zone rouge. Donc tout le voilà. monde se jette sur euh, le jaune, alors qu'en fait il euh, y a aussi le rouge, mais pour l'instant cette euh, condition-là ne rapporte rien. Hein. Voilà. Allez, on va faire dans, la, dans le rigolo. L'essence bleue, je fais hisser les voiles avec Goldar. Mmh. Donc il va faire une course de 5 en ignorant les champions et les pièges. Il inflige un point de dégâts automatique à chaque ennemi traversé par la course. Donc il va faire un tout droit comme un gros bourg. <rire> et un, deux, et il va se mettre dans, dans ta zone. Donc il va te mettre un point de dégâts donc pour, euh, pour lui. Et, et du brûle. Pour lui... Ah, j'ai bouc... deux boucliers. Ah non, le mais ça passe. Le... Ça passe, ah, ah, c'est du... D'accord, c'est du... Ouais, ouais. Imparable. Il, il a piétiné le nain. Je vais faire une essence jaune. Ouais. Avec euh, Kilgore, donc il va bouger de deux. Un et deux. Ouais, il doit se mettre là. Ouais. Euh... Il doit faire une attaque... Mais ne euh, l'a fait la ta... pas. La, l'a fait pas, mais je vais faire un soin 1. Ok. Voilà. Et avec mon essence rouge, je vais me déplacer de 2 avec Derine Et je vais me mettre... <rire> voilà. C'est pas mal, ça. Euh, oui. Ça, c'est pas mal. C'est à moi euh, Oui, je tire juste carte cartes et c'est à toi. Alors moi, ben, je contrôle la zone jaune. Euh, ouais, donc tu gagnes 1 point. Donc, celle-ci, tiens, je te laisse la défausser. Je gagne une coupe. Mmh. Merci. Hop. Donc là, le... là c'est serré. On est à 2-2. Ouais, 2-2. Ensuite, euh, je vais. Avec. Euh, alors, je récupère mes gemmes, on est bien d'accord. Hein. Je vais faire un trait de flamme. Un trait de flamme sur euh, Kilgore à 3-5, 1, 2 et 3. D'accord. Qui va te faire 3 de dégâts. Donc il a un bouclier il me semble. Alors, attends. Parce que. Parce que. Parce que je vais utiliser l'essence rouge pour faire intimidation. Donc déjà je passe à 2 de défense. Ok. Donc ça t'en fait encore 1. Donc je me prends 3 et je vais te mettre peur 2. Ah bon. Donc en ligne droite, voilà. Et je vais me prends donc un dégât. Okay. Et euh, toi, tu avais poussé aussi. Poussé 1. Voilà. Très bien. Comme ça, tu sors. Avec ma gemme jaune, je vais effectuer euh, en avant, qui va me permettre euh, de me déplacer de 1. Donc, je vais aller sur le piège. Et ça fait... Alors là, après, tu es immobilisé, donc tu ne pourras plus te, te déplacer jusqu'à la fin de... D'accord. Ce n'est pas spécialement un problème. Je pioche un autre piège. Ah oui, je pioche un autre piège. Que je mets où je veux, on est d'accord. Là, là, ou là. On va le mettre là. Tiens, filme-moi l'autre. Tiens, je la remélange. Et donc, du coup, j'ai pioche 1. Et euh, tous mes alliés peuvent effectuer une course de 1. Donc elle, elle va aller venir ici. Euh, et puis lui, euh, lui, lui, lui, lui, lui, lui. Lui, il, euh, il va venir ici. Lui, il va venir ici. Il me reste donc ensuite la gemme bleue. Et avec cette gemme bleue, je vais effectuer un mouvement de 2. Et deux. Donc, nouveau tour. J'ai pas vu. On a sorti avoir au moins deux champions adjacents à la zone jaune qui ne rapportera rien. Voilà. Oh. Et toi, tu peux faire valoir tes points de victoire. Voilà. Contrôler la zone de déploiement ennemi. J'ai envoyé avec ma course euh, mon brave Goldar qui a foncé. Ouais. Qui a couru euh, <rire> comme un derrière. Voilà. Il a mis les voiles. Il a mis les voiles. Et j'ai aussi avoir un champion dans chaque zone de déploiement. C'est le cas, parce que j'ai ramené ma, ma derine de nouveau dans ma zone. Donc je gagne 3 points. Et ben voilà. Bon ben voilà, après deux parties qu'on a fait en une heure... Ouais. En une heure à peu près, ouais. On, euh, on a fait à peu près une demi-heure par, euh, par partie. La deuxième a duré plus longtemps. Donc la première a été... Euh, a été un, expédié. Un, un, un peu plus expédiée par le maître. <rire> Euh, moi, j'en avais déjà fait une aussi ouais. euh, dans la soirée euh, découverte que tu nous avais que tu nous avais proposé. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je pense de quoi Du système, du non, déjà matos, matos. Alors déjà matos. Euh, très sincèrement, et je l'ai dit dans les réseaux sociaux, je suis un petit peu déçu euh, du euh, matériel euh, hors figurine. Euh, je trouve que les jetons sont font un peu jeton puissance 4, ouais, comme je suis... l'avais comme je l'avais écrit. Je, je suis d'accord avec toi, c'est un, un, voilà, un peu too much. Voilà, ouais. c'est un peu too much. Je trouve que les ta tapis néoprène. Alors là maintenant, tu vois, je les trouve plus beaux que la première euh, fois. Euh, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que tu vois au niveau de l'impression ici, je trouve que ça bave un peu. C'est mmh. pas ah, ouais. pas très très lisible. Et puis cette histoire de surpiqûre là autour, à la fois du tapis néoprène et puis des tapis euh, joueurs. Je, pareil, too much sur le euh, coup. Euh, je, je suis d'accord que ouais, ça, ça manque un peu euh, d'un petit... petit, petit, bon, petit, petit bon. Il voilà, voilà. y a un petit cran. Voilà, il y a un petit cran. Avant de parler des figurines, je voudrais parler des cartes. Alors là, euh, 100% euh, au top. Sauf oui. que les cartes sont très très belles, très lisibles, euh, très contrastées très euh, vraiment c'est ultra quali euh, toutes les cartes il n'y a pas une carte qui quand je l'ai euh, pioché je, ça m'a crevé chaque dessin ah, est unique ouais, ouais. donc tu ouais ah, chaque ouais. dessin est unique tu sens qu'on est sur un jeu de cartes parce qu'on est quand même vachement sur ouais. un jeu de cartes hein? tu as un jeu de cartes qui est soutenu par des figurines et, et, et pas l'inverse et euh, non franchement de ce côté là euh, top les sleeves sont aussi euh, ah, ouais, le, sont... Le, le, de très bonne qualité les figurines, je vais pouvoir t'en parler puisque donc, ben, je me suis amusé à toutes les peindre pour la partie qu'on qu qu a faite euh, alors les figurines, il y a un effet waouh quand on ouvre la boîte et qu'on les sort pour la première fois et puis après je dois avouer que quand on met le nez dessus euh, bon, il y, a, il y a deux, trois choses, en fait quand tu peins une figurine, tu t'attends à ce que celle-ci t'offre un minimum de soutien, si tu veux. De soutien mmh. dans le sens, euh, euh, bon ben, elle a un visage qui est déjà quand même vachement bien fait. Euh, si je mets euh, une couche de peinture et puis un hein, lavis, ça va se dessiner tout ouais, seul. Ouais. Là, c'est pas trop trop le cas. Tu n'es pas très très soutenu par la, par, par la figurine. Quelle que soit la figue, ou alors tu en as vu qui y était d'autres Alors, euh, Gwen, Gwen j'ai eu énormément de mal à, à la réussir. Après, c'est un personnage qui est plus en finesse. Euh, alors que Guldur je le trouve super bien réussi euh, très dynamique et ouais. ça se voit au niveau de la peinture j'ai paradoxalement plus réussi l'un que l'autre mais un bon peintre n'aura pas ce genre de de gêne moi euh, moi ça m'a gêné mais je pense qu'un bon peintre il sera pas exposé à ce genre de choses pareil un seul truc qui est un peu embêtant c'est qu'il y a beaucoup de zones qui sont difficiles d'accès Difficile, hein. ça je sais que c'est une galère pour les peintres les figurines ne sont pas euh, ne sont pas euh, démontables ouais. Euh, donc, ben, je préconise euh, le ce qu'on appelle le zénital, c'est-à-dire une sous-couche euh, noire, et puis ensuite un, un blanc euh, zénital sur les zones que vous voulez éclairer. Et comme ça, les zones qui n'auront pas été accessibles avec le pinceau resteront noires et, euh, et se démarqueront euh, se démarqueront beaucoup moins. Voilà. J'ai vu des des unbox qui parlaient de résine. C'est pas de la résine. Ah non, c'est pas de la résine. Ça, non, hein. c'est c'est bien du plastique. Ouais petite difficulté d'accroche, mais euh, je pense que c'est lié à, à, à ma sous-couche qui était un petit peu, un petit peu, un petit peu rapide puisque j'ai fait du table top pour, euh, pour répondre aux, aux besoins. Voilà pour ce qui est de mon point de vue euh, le matériel. Je crois que c'est un avis que tu partages peut-être pas pour les figurines. Ou ouais, est-ce que j'ai moins de je suis moins regardant auprès des figues, mm -hmm. mais effectivement tout ce qui est pion, Bon, les pions de points de dégâts, voilà l'effet puissance 4 est quand même mmh, mmh, indéniable. Voilà. Peut-être qu'il faut les peindre, mais on peut-être peut pas non plus se prendre la tête à tout point. Euh, ouais, ah, je bon... sais qu'il y a déjà des, des gens, des... des morts, quand on peint même les petites, euh, les petites coupes. Ouais. bon ben, C'est vrai que ça rend mieux. Il ah, bon, faut, ouais. le... ah, faut sortir le jeu, là, pour ouais, ouais, coups, ouais. Ouais. Et, les, les statues, par contre, elles sont, elles sont vraiment euh, super belles. Mmh. Euh, pour le coup, il faudrait, il faudrait prendre le temps également ah, ouais. euh, de, de, de l'épargne. Toi, tu m'as dit que tu avais euh, des figurines qui étaient euh, pliées. Je vois par exemple celle-ci, elle, ouais. elle est pliée. Ah, quoi. Euh, faut... Et ton guldur, à toi, il a, il a sa, il sa, faut... sa masse, ouais, qui, est sa masse pliée qui est pliée aussi. Faut, il faut utiliser la fameuse méthode... Euh, du sèche-cheveux. Euh, voilà, ou eau chaude et eau froide, mmh, euh, voilà, mmh, comme mmh. on veut. Mais oui, oui malheureusement, il a eu quelques petits... Euh... Quelques petits accrochages. Celle-ci, je la trouve superbe. Franchement, Ah ouais, le ménage, quand même. Le nain est vraiment chouette. Bon, voilà, c'est un retour. Vous partagerez ou pas cette critique. C'est notre retour à nous, comme ça. Maintenant, le jeu. Ben oui, c'est quand même le plus important. C'est quand même le plus important. Moi, je, je dois avouer que je prends beaucoup de plaisir, même quand je perds, à jouer. Donc, je trouve que le jeu, il est quand même extrêmement fluide. Euh, extrêmement dynamique, assez simple à appréhender, même si on sent qu'il y a de la complexité derrière, ouais. euh, qu'il y a euh, du combo euh, à faire. Ouais. Je pense que quand on est débutant, euh, on n'utilise pas assez le plan. Oui, voilà. Ouais, alors euh... que c'est très important d'utiliser le plan. Euh, la partie qu'on avait fait le soir euh, de découverte, j'avais pas mal utilisé le soin. Je sais qu'en utilisant le soin, j'avais pas mal déstabilisé, pour qu'on puisse dire déstabiliser, parce qu'il est difficile à déstabiliser, mais euh, Julien, euh, parce qu'il ben, me tapait, il me tapait, il me tapait, puis moi je me soignais d'autant. Puis J'avais des persos qui étaient capables de soigner ouais. en plus, et donc du coup, ben, ça a comment dire, allongé mon calvaire, euh, mais je suis pas mort aussi vite que j'aurais dû. Donc ça, voilà, c'est toutes des choses. Ce qu'il y a sur le sur le map là, le plan, le soin et puis infliger un dégât euh, imparable à un ennemi adjacent, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas euh, tout, de suite, réflexe tout, réflexe tout de suite le réflexe d'utiliser. Euh, maintenant, il euh, y a deux choses qui me gênent dans le jeu, c'est que euh, c'est pour ça que je parle du plan, c'est qu'on est extrêmement lié à la, au tirage. Et que si on gère mal son tirage et du coup qu'on gère mal le plan, je rappelle que le plan, c'est la possibilité de remettre une carte sur oh. le dessus du paquet et de s'assurer de la tirer au prochain tour. Donc il ne faut, faut vraiment pas déconner avec ça, c'est vraiment intéressant parce que les tirages peuvent vous faire perdre la partie. Bah euh, Soit ouais, ouais, pendant vrai. la partie, tu as eu un tirage full yellow. Et voilà. Donc, Donc j'ai dû, dû me démerder avec. J'ai euh, ramé, après j'ai... Mais tu as réussi à avoir une pioche, voilà. à avoir de la pioche qui a amélioré ton, ton, ton, euh, ta main. Donc déjà, cette notion de tirage, elle est, elle est assez contraignante quand on est débutant. Et puis un truc que je trouve dommage, et ça on en a parlé pendant la partie, c'est le fait d'avoir l'initiative et qu'elle reste euh, au voir. Voilà. Donc ça, c'est des, des choses qui, je pense, au fur et à mesure, mmh. seront gommées. Mmh. Tu euh, penses qu'il y aura des corrections L'ancienneté euh, du, du jeu, je pense. Ouais, ouais, Léo, voilà. euh, si tu peux faire quelque chose. Parce que je dois avouer que, par exemple, avoir l'initiative, ça permet quand même, en, en début de tour, euh, de faire vraiment de la vraie... de, de la gêne euh, de position. C'est-à-dire que ah tu oui, vas, oui, tu vas vraiment... C'est toi qui es offensif, ouais, ça, donc est, tu peux te placer. Exactement. Et le défenseur va avoir plus ce côté-là, oui, où il faut qu'il réponde en fait à ton... Mmh. Alors après, Tout on, peut, être, on euh... peut imaginer que dans peu de temps, il euh, y aura des associations de personnages et qu'il y aura euh, des teams euh, full, euh, full fight et euh, des teams full défense, euh, mmh. tu vois, des, des, des teams qui seront orientés, euh, voilà. je joue défense, je joue attaque. Quoi. Après, il ne faut pas oublier que là, on sait... On a joué avec les six figues mmh. qui vont se trouver dans la boîte de base. Mmh, mmh, mmh. Et dans ces six figues-là, ben, il manque pour moi ben, un ou deux personnages voilà, qui permettent d'avoir un contrôle sur ta main. Quoi. Mmh, mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc, qui permet de, voilà, de temporiser le fait ah, j'ai pas eu de bol, j'ai tiré que des cartes rouges ou euh, voilà, de faire du, du plan, du mmh. pioche en plus. ça on, ouais, Moi j'avais Guldur qui me permettait de retirer, un, qui avait une pioche, une carte pioche. Toi, c'est qui C'est Kilgore qui te permettait, non euh, Je sais plus qui c'est qui permettait de, de refaire ouais, plutôt une plutôt euh, la... la gamine. Ouais. Euh, donc, effectivement. Euh, alors après, il euh, y a peut-être aussi un un, un côté euh, deck building qui manque dans le jeu, à savoir pas un deck building euh, euh, à outrance, mais quand tu joues une carte personnage, euh, ton deck de ton personnage, avoir la possibilité de dire j'enlève. Enfin, euh, j'ai plus de cartes qu me, que je ne dois en injecter dans le jeu, et pour adapter en ah. fait une team, je vais jouer ah, sous, ça euh, peut, sur. Ça Je pense aussi qu'ils sont laissés euh, du temps parce que vu que c'est un jeu qui va jouer en, en compétition, euh, peut-être qu'ils. Ils vont faire des extensions qui vont rajouter une ou deux cartes par nouveau, voilà. numéro, des choses comme ça. Ouais, ça, pour ouais. et ça, ça peut être super peu intéressant hein. de faire varier le personnage ouais, dans, dans ses attitudes. De... C'est le même perso, il aura toujours la même caractéristique. Ce mmh. sera, sera toujours un perso qui est euh, typé, harpon, je tracte, mmh. je déplace ou je saute et je fais de la magie. Mais juste à offrir un petit curseur yeah. euh, pour, pour modifier à la fois le perso et donc l'intégralité de la team dans ouais. laquelle, euh, laquelle il est. Sinon, bah, le jeu est clairement dimensionné, euh, euh, 30 minutes, euh, partie championnat euh, dans, un, dans, un, dans un magasin, le samedi après-midi ah ouais, ouais. avec des potes, et en une après-midi, tu, tu vas te connaître euh, une dizaine de parties sans souci. Et du coup, tu te rends compte hein, quand même que c'est en jouant que, que ça vient. Ah ben, et avec tous les autres persos en plus, tu as des combos possibles. Il y a pas mal de choses, ouais, je pense, à faire. J'ai bien aimé moi ce côté-là où tu peux jouer vachement agressif ou jouer des euh, positions. Prendre, jouer euh, position, voilà. jouer mouvement. Euh, tu as eu un très bel effet euh, voilà. en fin de partie où tu es parti dans les deux coins pour aller, pour aller saisir l'objectif. Il y a effectivement, ça c'est un gros intérêt du jeu, une multitude de façons voilà de, de, de... De, résoudre le, de résoudre la partie. Et euh, moi je pensais que ça allait être un jeu de, de tabasse. Et en fait, dans les deux parties qu'on a faites, il y a eu euh, trois knockdowns. Hein. Ouais, voilà. Ah, c'est euh, deux parties, pas ça, hein. on a eu sur la deuxième, un knockdown chacun, mm -hmm. et dans la première, un, un, un seul d'un côté. Donc, ce n'est pas du tout euh, l'essence du jeu, ce n'est pas ça. C'est vraiment un jeu à objectif hein. un, un jeu de positionnement, de prise d'objectifs. De, de, de de, de, mm -hmm. Et euh, c'est ça qui, qui prévaut sur, euh, sur le caractère euh, combat. Voilà. Voilà, moi, c'est euh, mon retour. En conclusion, matériel raisonnable. Je ne sais pas si euh, en le plaidant j'aurais été, euh, été aussi magnanime, mais matériel raisonnable. En tout cas, mécanisme de jeu et, euh, et qualité, euh, qualité de jeu et rejouabilité vraiment vraiment très très bonne. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci ouais. de m'avoir présenté le jeu toi. et puis bah, j'espère que ce let's play vous aura, vous aura accroché. Désolé, hein, on est à la maison, euh, il est, on est avant 21h puisque pour l'instant, on n'a pas le choix de faire autrement. Mais bon, voilà, j'espère qu'on vous aura proposé une vidéo de qualité. Allez, à très bientôt. Ciao